Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de décembre pour le sentimental. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder, je vais juste fermer la fenêtre. On va regarder quel sera le signe aujourd'hui pour l'amour, que vous réserve l'amour dans ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Alors, bienvenue à quel signe pour le mois de décembre 2021 en amour pour le signe du des Gémeaux. Ok, on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux, pour votre vie sentimentale. Alors, j'adapte toujours les tirages autant pour les célibataires que pour les couples. On va voir ce que cela nous donne. On va vous mettre ici. Hop, voilà. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ce sera votre tirage amoureux. Vous pouvez regarder votre tirage amoureux. Il y a déjà une partie dans le tirage du mois de décembre 2021. Il manque une carte. Le tirage de décembre 2021, à la fin du tirage, il y a une partie sentimentale. Donc, vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc, autant le général que le sentimental qui peut compléter ce tirage ou qui peut être une autre, une autre donne l'amour, on va tout de suite prendre ici trois énergies. Donc le petit oracle de la création. Ensuite, je vais faire un tirage donc avec les énergies, tirage au tarot. Et pour cette fois, ce sera avec des oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle de G. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien les Gémeaux. Vous pouvez regarder votre signation dans votre signe lumière Des fois, j'oublie de le dire. Le signe lunaire est bien parce qu'il parle beaucoup de ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel, familial, etc. Voilà, on va regarder tout de suite votre premier, premier message du petit oracle de la création. Donc, pour les Gémeaux, amour, en décembre 2021. Est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, amour, décembre 2021. Voilà, est-ce qu'il y a des blocages Gémeaux, amour, décembre. Il y a une qui veut sortir. Je vais prendre celle-ci. Alors, juste voir si j'en ai. Non, tu commences pas. Hein? Tu viens ici. Viens ici, si tu commences pas. Pardonnez-moi. <rire> je suis désolée. Hein? Je ne sais pas comment le gérer. Tu restes là. Je fais la vidéo. D'accord tu restes tranquille. Alors, on nous parle au-delà des frontières. Mm -hmm. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Bon, si tu ne sais pas où aller, choisis notre carte. Euh, ce que je ressens ici, c'est que on nous demande de, pour les Gémeaux, on nous demande d'explorer ou de faire de des rencontres ou faire connaissance avec des personnes qui sont totalement différentes de ce que vous connaissez d'habitude. D'ouvrir son regard sur autre chose, sur le monde. Peut-être que vous avez toujours le même style de personne dans votre vie et là on nous dit de s'ouvrir, de voir au-delà de ce que tu connais. Cher ami Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis c'est gratuit pour vous, donc ça ne coûte rien, mais ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup, beaucoup, et cliquez la petite cloche à droite, pour euh, la droite en haut, pour recevoir les vidéos qui sortent. Alors on va regarder une énergie ici pour Gémeaux, Amour en décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, Amour en décembre 2021 Gémeaux, Amour... Décembre. J'ai mon amour. Décembre 2021. J'ai mon amour pour le mois de décembre 2021. Alors, on va prendre celle-ci. Bon, rupture. Alors, ça peut correspondre un petit peu à la carte. Pour certains, ça peut vous surprendre, mais peut-être fin décembre, vous allez dire, ben voilà, elle avait vu juste, hein. Il faut, faut, faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas prendre les choses mal, il faut prendre les choses aussi qui vous parlent. Comme toujours, je ne suis pas Dieu, mais j'essaie de faire au plus juste. Là, ça va un petit peu dans ce sens aussi. C'est au lieu de rester toujours, au lieu de rester avec la personne avec qui tu es, où ça ne va pas. ce qu'on nous conseille quand même de voir ailleurs, il y a peut-être ici des relations qui se terminent, soit vous ou soit l'autre, en ce mois de décembre. On va continuer, on va voir ce que nous dit ici les anges de l'amour pour les Gémeaux en décembre 2021. Gémeaux pour l'amour, qu'est-ce qui se passe en décembre 2021 Gémeaux en amour, décembre 2021. J'ai un peu de blocage au niveau de, du saut des cartes, il <rire> suffisait de le dire, merci, merci les guides. Donc, ouais, aimez-vous d'abord. Mm -hmm. Alors, je vais faire une petite anecdote. Une dame me disait « je suis allée avec une relation toxique qui m'a pratiquement détruite, j'ai eu des problèmes cardiaques, donc au point où ça l'a vraiment mise dans un état pas possible ». Elle me dit, est-ce que je vais faire une rencontre rapidement, rapidement, je vais aller à l'hôpital parce que euh, je veux savoir si j'aurai euh, quelqu'un après cette rencontre difficile, euh, avant euh, 2022, si c'est possible. Alors, je, je lui ai dit, écoutez, vous savez, d'abord, si vous étiez avec une personne comme ça, c'est qu'il manque de l'amour de soi. Quand on, on, quand on peut... Quand on vit souvent une relation comme ça, c'est qu'il y a un manque d'estime de soi-même, un manque de limites. On ne le voit pas toujours tout de suite, mais c'est souvent ce qui est le cas. Là, on vous dit les Gémeaux, aimez-vous d'abord aussi pour ne pas aller dans des relations toxiques ou dans la dépendance. Cette dame, quand elle était tellement dans l'envie de, de faire une nouvelle rencontre après cette relation toxique, je lui ai conseillé de faire une pause. Je lui ai dit, faites une pause, réfléchissez sur vous, vous êtes dans une dépendance amoureuse. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à vivre seule. Et quand on n'arrive pas à vivre seule, c'est comme pour dire, c'est l'amour de l'autre qui me fait vivre. Et il faut vous aimer d'abord pour pouvoir tenir debout tout seul. Après, on peut faire une rencontre parce qu'on sait qui on est, on sait qu'on peut vivre tout seul, on peut faire les choix qui nous correspondent et non combler un manque par une personne qui peut être justement pas très positive. Le respect de vous-même, vous voyez faut vous respecter, faut vous aimer. Faut vous aimez, vous vous aimez. C'est ce qu'on nous dit ici bien euh, les Gémeaux. Donc, s'il y a une rupture, <rire> sautez pas sur le premier venu. On va voir surtout ce que nous dit le tarot, qui est très parlant toujours dans les tirages. J'aime bien voir ce qu'il va nous dire. Donc les Gémeaux en amour, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message Si vous désirez une guidance personnalisée pour vous dans le domaine sentimental justement. Ou, en général, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je réponds rapidement. Alors, je me concentre pour les Gémeaux en amour pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Amour, décembre 2021. Je vais faire un tirage en croix. Gémeaux pour Non, on dit bien d'aller voir ailleurs, je vous l'ai dit, ailleurs dans le sens, je ne vais pas te, te tromper pour aller voir quelqu'un d'autre, non. Peut-être que si vous êtes célibataire, d'essayer de, de vous ouvrir à différents champs des possibles, de vous ouvrir à la différence, à quelque chose de ne, qui n'est pas forcément connu. Ouvre ton regard sur le monde, partage tes richesses, montre peut-être qui tu es, ose te dévoiler. Alors, on sent effectivement que vous vous cherchez. Avec l'ermite, on vous dit ou on vous conseille, ça dépend. Ça peut être en pour ou ça peut être un conseil. Euh, on peut voir des gens qui sont seuls, avec l'ermite qui se sentent seuls. Bon, il y aura une certaine solitude s'il y avait peut-être une rupture qui vient de se passer. Ok, on se sent seul peut-être parce qu'on ne s'aime pas assez. <rire> il y a plusieurs choses. Hein. On peut voir aussi que vous vous cherchez. Les Gémeaux, ce que je dis tout de suite, l'ermite, c'est vraiment... Euh, je n'ai pas de partenaire pour le moment. Ou je suis dans mon couple, je me cherche, je ne sais pas trop ce que je veux. Où est-ce que je veux aller Est-ce que je reste avec cette personne euh, au célibataire, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie au niveau amoureux Je vois plus ça comme ça que les Gémeaux se cherchent, cherchent ce qu'ils veulent. Et c'est positif. On voit qu'il y a du blocage. Oui, oui. C'est ce que je vous disais en tirant, en, vous avez entendu, quand j'ai brassé les cartes, j'ai dit « ça bloque ». Ça ne voulait pas sortir les messages. Donc, il y a effectivement une notion de blocage, de pondus, c'est un petit peu la même chose. Cette carte peut nous dire « dans le passé présent, maintenant, on, de, on, on prend une pause volontaire, on arrête volontairement quelque chose, ou une relation ». Il faut que je dise « une relation », ce n'est pas quelque chose, c'est « une relation ». Un lien, parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de savoir où je veux aller et avec qui. Qu'est-ce que je veux Ces deux cartes se parlent bien. Il y a une certaine solitude et une certaine introspection. D'accord Je vois pas une carte. Ce en... c'est pas négatif pour moi. Ici, si c'est je me cherche. Je préfère prendre un temps de pause. Je sens, plus... je sens un petit peu le temps de pause ici pour, euh, pour les Gémeaux pour le moment. Ok. Mais avec le taureau... En dominante c'est euh, je prends maintenant ma vie sentimentale en main je prends le taureau par les cornes j'ai besoin de courage de force pour euh, un bien pour savoir ce que je veux pour régler mes, mes problèmes sentimentaux mais je laisse pas les choses couler euh, n'importe comment je laisse pas les choses passer n'importe comment je réfléchis je prends les choses en main vous voyez, je prends les choses en main, je travaille sur moi, je réfléchis ce que j'ai pu faire de faux ou ce qui a pu ne pas aller. Est-ce que c'est un manque d'amour de moi-même Est-ce que j'étais dans la dépendance amoureuse Est-ce que je suis toujours avec les mêmes personnes C'est un petit peu ces notions de réflexion. Et on nous dit qu'il y a un nouveau départ, donc on voit qu'il y a une fin de cycle qui se profile ici pour les Gémeaux, qui était quand même pour pas mal de signes aussi. Fin de cycle total. Même si les autres cartes ne le montrent pas, on voit un ton d'arrêt, de réflexion, de décider, de reprendre les choses en main. Et on a quelque chose. Pour moi, le battleur, il est, on dit quand même en réponse, peut-être fin décembre, vous allez être prêt. Après cette, euh, cette, tout ce travail-là, toute cette réflexion-là, vous allez être prêt. Parce que le battleur, il prépare, il se prépare. Donc il y a une notion de fin de cycle, je me prépare intérieurement pour accueillir une nouvelle rencontre. Avec la carte 1, c'est aussi le magicien, c'est je peux attirer à moi la rencontre que je désire. Parce que là, elle se prépare dans le monde invisible, j'aime beaucoup cette carte. C'est le magicien, ça se prépare dans l'invisible, mais ce n'est pas encore dans la matière. La rencontre n'est pas encore présente, ou euh, le renouveau. Ça peut parler aussi de renouveau dans le couple, hein. mais ce n'est pas encore le cas. Ça se prépare. On voit bien cette notion de travail, de préparation, de réflexion. Voilà. Donc, le tarot est très intéressant pour, euh, pour ces tirages. Les oracles aussi. Hein. Alors, on va voir. J'espère que vous avez bien vu les cartes. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs Gémeaux, amour. En décembre 2021. Gémeaux, amour. Décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en décembre 2021 Gémeaux. Ouais, il y a des choses qui changent. Le changement. Hein L'ouverture du monde, c'est un petit peu aussi fin de cycle. Il y a du changement dans l'air. Vous passez d'une étape à une autre. Vous réfléchissez vous voulez plus la même chose que dans le passé. Oui, ça, c'est un peu comme la carte de, du taureau, quelque part. Ça vous demandera un travail. Il ne faut pas, euh, comment dire, rester dans la paresse, rester dans la tristesse, comme là, ou euh, dans une espèce de notion de, de, de paresse, je ne sais pas comment on peut dire ça, sur votre situation amoureuse. Il faut prendre les choses en main. Gémeaux, amour, décembre. Amour, décembre 2021. Je Amour, décembre. Amour, décembre 2021. Alors, on va voir ce que ça nous dit. La joie revient, ok. C'est bien. Il y a un changement positif, on va dire. Changement positif grâce à vos efforts. Ça y a eu un passé difficile ou s'il y a des relations difficiles qui n'ont pas marché ou si vous étiez dans des répétitions de schéma, moi je vois ici un changement important qui va vous apporter du bonheur. Parce que les cartes, l'ermite, c'est un petit peu aussi la dépression, la remise en question, retour sur soi, le pendu c'est bloqué, ça va pas comme on aimerait. On va faire comme ça. Pour les gémeaux, amour, décembre. Gémeaux, amour. Il ouais, y, y a du blocage. Hein. Je le sens. J'ai mon Amour. La sombre. Ok. C'est ce qui voulait sortir. Alors, changement, donc la roue tournant. On passe d'un état, par exemple, de déprime ou de lassitude ou de... Ça va parler à certains, peut-être à tout le monde, tant mieux. Il on, on, y a du changement. Donc, ça peut changer dans le couple. Vous pouvez améliorer votre relation en vous aimant d'abord. Ça, c'est très important. En vous respectant. Parce que si c'est une relation où, justement, il y a du PN ou de PN pervers narcissique, c'est des gens qui profitent de vous, de votre gentillesse, il faudra vous affirmer. Il faudra vous affirmer aussi avec cette carte. Donc, il y a un changement par rapport au passé dans votre vie sentimentale qui vous apportera de la joie. Peut-être cette rupture arrive comme un cadeau. Ce changement arrive comme un cadeau. Ou ces difficultés passées, ce pendu, ce blocage, arrive comme un cadeau. On dit qu'il y a la chance aussi qui est là. Euh, je vais la mettre dessus. Ça veut dire que c'est une chance d'évoluer pour aller vers du mieux pour vous. Alors, j'ai... J'ai dit non. Ça va pas sauter, je vais les tirer. Gémeaux, vous voyez, pendu, bloqué, ermite. Et les cartes sautent pas. Puis-je avoir encore des informations, Gémeaux, en amont pour le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose, j'ai <rire> <Gémeaux. coughs> mot en décembre, j'ai mot amour. Moi, ouais, ça va pas sauter. Je vais pas mon bête attendre trois heures non plus. Pour vous, on va quand même regarder la coupe. Hein. Ouais, vous voyez, notion de temps. <rire> notion de temps, soit moi je vois que c'est le temps de changer. Je vois que c'est le temps de terminer des schémas négatifs, des schémas répétitifs, d'explorer autre chose. Que C'est le temps de vous respecter et puis que c'est le temps de prendre de la hauteur. La hauteur, c'est l'ermite aussi. C'est prendre de la hauteur, c'est observer sa vie, faire un point, un checkpoint, un check observer. C'est cette remise en question. Parce que là, il observe la jumelle, il observe, il y a aussi la notion de temps, il cherche son chemin avec la boussole. La même chose. Ouais, vous cherchez ce que vous voulez, hein, ici. Il aurait eu de la trahison d'instabilité, l'instabilité, vous attirez à vous. C'est ce que je vous ai dit, quelque chose de nouveau. On me dit quelqu'un quelqu du passé. Alors, attendez. Alors, on peut voir plusieurs choses. Euh, on peut voir du changement sur la trahison. Peut-être ce qu'il y a eu dans le passé, si c'était avec une énergie ou une personne négative, la personne vous a menti, vous a, a profité de vous. Euh, ça peut être, je vous, ai, je vous ai dit, un pervers narcissique, une mauvaise personne. Ou est-ce que c'était vous qui étiez comme ça Est-ce que vous aviez trahi Hein, parfois, on, dit, on me dit non, c'est pas, c'est pas l'autre, c'est moi. Mais souvent c'est l'inverse. On dit c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, il y a eu de la trahison, où on n'a pas été honnête, où on a pu euh, manquer de respect pour autrui. Bon, je verrai l'inverse. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Euh, là, le boomerang, peut-être, que vous ramassez entre guillemets le karma de ce qu'il y a eu de négatif précédemment. Okay. Une séparation, elle est là aussi. Le boomerang, c'est je récolte ce que j'ai semé. Donc Pour moi, c'est peut-être que les gémeaux, vous avez eu des attitudes pas forcément correctes en amour et qu'il vous faut du changement, qu'il vous faut prendre en main votre vie sentimentale pour retrouver une certaine joie parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans vos relations pour certains. Avec le miroir magnétique, c'est qu'on attire à nous et je crois que je l'ai vu avec cette carte, voilà. On attire à nous, ça se prépare. Par rapport au fait que vous avez changé, que vous savez maintenant ce que vous voulez, vous allez attirer à vous quelqu'un de bien, quelqu'un de nouveau, qui sera comme un cadeau du ciel. Je vois le jugement ici. Comme un cadeau du ciel pour euh, bah, vous apporter une chance d'un renouveau bénéfique. Il y a, ça c'est j'attire à moi quelque chose qui est encore dans l'invisible. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. La personne n'est pas encore là, mais on l'attire parce qu'on a travaillé sur nous. Donc ça peut effectivement être les gémeaux ouais, qui ont peut-être été dans pas toujours correct. Vous me le direz en commentaire si vous osez, ce serait super, n'ayez hein, pas peur. C'est comme ça qu'on avance. Un cadeau du ciel il y aura des séparations pour certains. Vous venez de sortir de séparation. On nous dit, va vers des choses différentes de ce que tu connais. La chance, est saisie, cette chance, cette opportunité durant cette fin d'année. Hein. Oui, j'avais vu le dos de deck. Mais oui, il y a eu peut-être la tromperie. Hein. Mais vous avez peut-être été voir ailleurs. Pour certains, le retour, je sens ici le retour de karma. J'ai lancé Bon, j'ai agi d'une certaine manière, je le récolte. Ok, on va voir avec l'oracle de G maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu, je dirais, remise en question importante. Alors, nouvelle rencontre qui arrive, donc basez-vous là-dessus aussi, c'est important de, de, de se donner de l'espoir. Hein. De se dire ok bah je sais ce que je veux je travaille sur moi Une espèce de mia culpa à faire hein. j'ai amour en décembre 2021 Alors, ouais vous n'êtes pas bien bien dans le domaine de l'amour ou peut-être il y a des problèmes sur l'estime de soi ou l'amour de soi. Prenez un nouveau chemin. Une nouvelle route qui se profile. Je t'attends. Le chat qui dort comme des bébés, puis le troisième, c'est celui qui parle tout le temps dans mes vidéos. On dit que la situation n'est pas top, top, top pour les gémeaux actuellement. Vous savez pas trop où vous en êtes, c'est assez désertique, c'est bloqué. Euh, votre chemin, c'est comme si c'était arrêté ou une relation s'était arrêtée. Et ça donne rien, ça craque même. Ouais, ça craque, rupture. Euh Maladie sur l'amour, on n'est pas bien à cause de l'amour, on est mal. Il y a vraiment cette notion d'aimer, de s'aimer, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Il que je le mette dans le titre, je pense. Il y a vraiment une notion de s'aimer, euh, de changer de vision de nos rôles, de vos relations. J'aime amour, descendre, maintien. trouver un équilibre on a des doutes cette notion de choix aussi est tomber on, on l'a vu hein. Okay. il y a de nouveau la carte de la chance moi je dirais ici il y a une opportunité importante qui vient vers vous au niveau sentimental euh, plutôt une chance qui vous est donnée où on vous dit saisissez cette chance peut-être bah, vous êtes seul depuis longtemps comme on a vu avec l'ermite peut-être que vous arrêtez une relation parce que vous sentez que ça ne va plus on ne peut pas continuer comme ça c'est une chance, ici c'est la carte de la chance aussi euh, c'est une chance. Pour certains, il y a des divorces. Ça peut être la justice officielle qui ne vous met pas très bien moralement, physiquement, psychologiquement. Vous avez des doutes. Oui, les doutes, c'est l'ermite. Je cherche, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Pour moi, avec ces trois cartes, ça termine positivement vers quoi vous allez aller. Comme je dis, saisissez cette chance de changement. Il y a de l'abondance qui arrive, donc des nouvelles rencontres sur votre chemin. Il y a des rencontres sur votre chemin, voyage, dimension, monde. Euh, Peut-être une rencontre étrangère aussi, pourquoi pas Ou bien on nous dit ça va apporter la paix, ça va vous apporter une paix intérieure, même s'il n'y a pas une rencontre forcément qui sort. Je vous dis, elle n'est pas encore là. Descends, je vois pas de rencontre. Donc la dame à qui j'ai dit, je suis désolée, j'ai pas de rencontre pour vous. Il faut d'abord travailler sur votre dépendance affective. Parce que c'était comme un manque qu'elle voulait combler. Je vous raconte parce que c'est important de le savoir. Euh, il faut s'aimer d'abord. Ok Donc là, on voit qu'il y a une espèce de manque d'amour, maladie d'amour. Le chemin amoureux, il est, il, est, il est bloqué. Des histoires en justice ou retrouver un équilibre pour que vous soyez mieux dans votre vie amoureuse, malgré les doutes qui sont présents. Mais là... Le futur va vers du bon, il y a de l'abondance qui arrive. Saisissez cette chance qui est importante pour retrouver une paix intérieure, chers amis Gémeaux. J'espère que ça va vous parler, n'hésitez pas de commenter. Donc ça va jusqu'à la fin décembre, vous verrez bien comment ça résonne pour vous, mais il y a une notion de changement importante. Aimez-vous, respectez-vous chers amis. Voilà, merci pour vos retours. Je me réjouis de vous lire et à tout bientôt. Chut, chut. <rire> Au revoir. Je <rire> cries encore plus fort. <rire> Au revoir.